Émilie Delorme, je suis directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Arnaud Marzorati, directeur artistique de l'ensemble Les Lunésiens. Le Conservatoire est un établissement d'enseignement supérieur en musique et en danse euh, qui forme des jeunes artistes euh, au diplôme euh, Bac plus 3, Bac plus 5 et doctorat ensuite. Euh, dans tous les métiers de la musique, ça va de la musicologie, la composition, les instruments, dans toutes les esthétiques. Cette passion, c'est celle que j'ai depuis longtemps. Euh, c'est celle de la chanson, l'histoire de la chanson, la chanson historique, la chanson euh, sous toute cette forme. Et donc, j'ai intégré dans mon projet euh, de lunésien avec de nombreux amis musiciens qui m'accompagnent. C'est permettre à chacun d'aller jusqu'au bout de, de ses rêves et de ce qu'il a envie de réaliser. Donc, c'est euh, l'accompagner dans le temps, c'est peut-être valoriser ce qu'il a euh, comme force et puis l'accompagner dans, dans les, les autres aspects en me posant un cadre de travail et un cadre qui lui permet de croire en ses rêves. Permettre de s'exprimer, alors bien sûr pour moi c'est la musique, c'est le chant, parce que je suis persuadé que tout le monde a aussi un potentiel de chanteur et ça dès son plus jeune âge.